Il un Quand on fait quand la moto, il y a plusieurs. y a un y a la moto. Vas-y, oui! Bébé, ça va vais là! Tu vas hésiter, mes chéris, en ce mois à la sortie! Aïe, à la sortie, ça s'est donné toute la vie! c'est parler pas pour parler nous nous Nous, nous avons des débites, il faut que nous, nous, c'est tout. Et à part le pass sanitaire, la vaccination, nous avons le problème en Guadeloupe. Comme par exemple les retraités, nous avons l'argent par mois. ils ont des difficultés à payer un poids, ou autre. Vas-y Viens, yeah, ne sommes pas mauvais, nous allons laisser les infirmiers passer. viens, nous allons laisser passer. Nous allons laisser les infirmiers passer. Nous ne pouvons pas faire foutre. Vas-y, passe, passe. Oui. Ok. Bonne journée, monsieur. Travaille bien. Courage. Excusez-moi, monsieur. C'est un mauvais reporter. Donc oui, effectivement, il y a débarré, il y a été débarré. Mais nous avons déjà débarré. Il y a passé deux barrages, là il y en troisième là, pour cette raison particulière, je dis qu'il y entrer, rentré, il y le chemin et il y Mais c'est Nous barrons je dis là parce que depuis non, non, non les ancêtres sont nos gaulois. Nous c'est des couillons, nous c'est des soulages. Nous ne sommes pas nés pour vivre comme nous vivons là maintenant. On en a marre. L'obligation, on refuse. Soi-disant égalité, fraternité, plusieurs, c'est quoi Tu on nous plaît. Tu on nous plaît. La Guadeloupe est euh, euh, soumise à des contestations fortes, euh, suite notamment à l'obligation vaccinale demandée par la loi de la République afin de protéger nos concitoyens ultramarins, et singulièrement de la Guadeloupe, euh, évidemment de cette maladie euh, terrible qu'est le Covid. Le préfet, qui euh, aujourd'hui, avec les services de l'État, courageusement rétablit l'ordre public, a à sa disposition désormais 2250 250 policiers et gendarmes que nous avons euh, décidé depuis 48 heures et jusqu'à maintenant, qui arrivent dans les prochaines heures pour une grande partie euh, des forces supplémentaires que nous lui avons euh, octroyées. Des... À cause de l'obligation vaccinale, je le dis. Vous parlez de Mme De Effectivement, j'ai suivi euh, cette émission avant de venir ici. Euh, si Mme Denix avait fait le travail comme il le fallait, peut-être nous ne serions pas là aussi aujourd'hui, je le dis, haut et fort. Bon, ben, pour le moment, euh, route de la traversée, il euh, faut oublier, quoi. Voilà. Encore des jets, encore des tirs. Oh là là, les automobilistes. Imaginez, automobilistes, regardez-moi ça. Problème. Mi mi mi oui, ça. Mi mi mi. Oui. Ah. Eh, parlez Non, faut aller manger. Oui, oui, pas aller minute, hein. Madame a vu en balle ou quoi? Non, il peut. Pourquoi pas faire ma charièboug? Oui. Fais ma charrière Monte Mont Mont vite la barrette, y a rien déjà, hein, mais bon. Alors euh, la situation est débloquée, les, la gendarmerie euh, a libéré la, la route, donc comme vous pouvez le voir, le constater maintenant, les véhicules circulent. Voilà le groupe. Si autant de barrage, c'est à Magaïa qui est barrage. Voilà le barrage à Magaïa. Maintenant, ce sont des toll. Ils ont piqué le tractopel et donc ils ont euh, tout simplement euh, bah, éventré, euh, éventré euh, les. Et donc euh, ils sont rentrés euh, et sont passés en mode open bar, surtout pour les boissons alcoolisées. Oui, c'était bouteille caca bouteille puis ça mélanger c'est c'est pas failli encore parce que c'est piti capite il est obligé parti à y doucher y va y en gamme alors les gars méditez dites